Bonjour, bienvenue sur le Let's Play euh, Star XL. Voilà. Non, non, non, ne met pas l'introduction. Parce que, euh, c'est certes qu un gameplay amusant, mais il y a des trucs à, à dire. Mais il faut que je joue à ce jeu d'abord. Donc, euh, d'abord, il faut que je choisisse mon perso. Alors. Est-ce que je peux sélectionner mes trucs? Le jeu a craché. <rire> Donc je disais pendant que le jeu avait craché, c'est que il euh, y a pas mal de choses qui s'est passé. Ah mais arrête de parler, laisse-moi expliquer mes abonnés. D'abord blablabla, bla, voilà. Allez, salut casse-toi, laisse-moi parler avec. Euh... Du coup, euh, vous avez remarqué mais il y a eu beaucoup de semaines où je n'ai pas pu le temps de faire des vidéos. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéos il y a quelques jours, c'est que D'accord C'est que je n'ai pas eu le temps de faire des montages. Mais j'ai une excuse pour pourquoi je ne fais pas beaucoup de montages et euh, pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos. C'est parce que je suis euh, un peu dans la galère à me concentrer un peu sur YouTube et un peu sur Twitch parce que euh, j'essaie d'alterner un peu les deux. La seconde excuse, c'est que euh, j'ai un, un emploi du temps assez horrible, et du coup, je ne peux pas trop euh, faire du montage. Voilà, du coup, j'ai fait mon explication pourquoi euh, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais, je vais vous rassurer un petit truc avant que je commence. J'ai décidé de publier une seconde vidéo aujourd'hui. Voilà, pour m'excuser. Je ne pense pas que vous allez la regarder parce qu'elle est extrêmement longue. C'est tout simplement la... une petite vidéo que j'ai faite entre copains pour voir la réaction euh, du Nitado direct il y a eu quelques semaines mais ça peut vous faire marrer et voilà au moins comme ça vous serez content et euh, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit montage dessus euh, comme je fais il pourra et franchement c'est beau bon c'est minecraft mais c'est beau tout d'abord je vais te faire un petit tour du village ensuite on ira voir ta ferme espérons que tu t'en sortiras vite comme chez toi et si tu te perds ton chemin tu peux toujours consulter suis moi C'est à ce moment-là que Fan n'a pas bougé depuis un cm. Et le play commence à, à s'arrêter d'un coup. Bon, J'imagine qu'il faut que je rentre à l'intérieur. Ça c'est le bar ça Oh Avez-vous un type d'animal en particulier Ah La sébivoire Ah oui c'est vrai, je suis noir parce que j'ai pas le temps de choisir en perso. Vous êtes qui vous Léon. Lisa, Oli... Attends, le mec il s'appelle Bouton Oh Eri Waouh J'étais presque foncé dessus bah t'as marché tranquillement En gros il faut que je visite vraiment toute la ferme pour ensuite euh, que je la reparle et qu'elle me dise euh, Ouais on va pas aller enfin de ta ferme Ouais ça c'est un magasin normal <rire> Je m'appelle Leaf Leaf ici <rire> Ensuite il faut que je vous dise aussi un truc C'est que vous attendez tous évidemment la suite de euh, Star Trek évidemment. Et plein d'autres trucs. Mais les Hugo Amis, euh, le dernier épisode de Star Trek, je vais le décaler encore plus loin. Mais il se retirera avant euh, 2018. Ça c'est sûr, je l'espère de le faire montage ce matin, Parce que je préfère mieux m'occuper des montages anciens euh, que, je, que je voulais vraiment publier dans les Hugo Amis. Donc c'est normal que par exemple, vous ne voyez pas votre, euh, votre Spooky ou votre Captain Cart arriver. Ah, attends, je peux boire. Ouais, c'est un jeu d'un ouais mais Elle est quand même... On est sur une île ou. Parce que là, il y a de l'eau là, mais. Ah, il y a de la neige. Attends, j'ai. <rire> ah, je suis un voleur. <rire> Est-ce qu'il va réagir <rire> Je suis content de te voir <rire> C'est un peu Minecraft, ma mais on laisse un peu de liberté du genre voler l'argent du pauvre. <rire> du pauvre monsieur là Moi, oh, je vais t'offrir une bière. Tu peux même voler mon argent. On va voir si ça va cracher. Ouais, je peux changer Voilà, je suis un jeune chantier garçon. Bon, allez. <rire> j'ai volé ton argent, j'ai le droit de payer comme un truc. Oui, mais... Ah Mais je te suis, là Non, ah, il est conne, ou quoi Je pense que je vais relancer une partie, c'est pas possible. <rire> bah, du coup, je vais visiter la map, hein, écoutez. Hein. Mais bon, pour résumer, euh, le truc, c'est que... Il y aura pas beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je suis en train de continuer mes études. Et du coup, avec l'emploi du temps que j'ai, j'aurai... Beaucoup de temps pour monter, et du coup, il y aura une vidéo qui va arriver euh, dans quelques minutes, voire quelques heures euh, après celle-là, parce que c'est le Nintendo Direct. Il euh, y a eu quelques semaines. Et euh, s'il y a quelqu'un qui veut faire un petit montage euh, pour gagner un peu du temps et que pour faire un résumé vite fait euh, de ce qui s'est passé et faire un petit un truc rigolo à la con, bah voilà, je, je dirais tout simplement merci à cette personne et il sera mentionné. Voilà. <musique> J'ai vu euh, un petit début du display Parce que bon euh, je me disais Est-ce que s'il est, y a moi quel problème ou pas Mais soit il y a vraiment que moi qui a le problème Ou soit euh, c'est à cause du crash qu'il y a eu En vrai il faut que je lui passe la bière Ah donné T'es sérieux T'es sérieux Il fallait que j'ai la bière dans la main pour lui dire Vas-y, euh, tu peux m'expliquer ce qu'on s'attend droit Prochain arrêt l'épicerie. Bon allez, je te suis, hein on va pouvoir euh, faire notre let's play, enfin. Bon voilà, ta Oh, de graines de pétrave ouais, Là, je skip tous les dialogues parce que bon euh, ça fait presque une demi-heure que j'ai dû chercher comment trouver un moyen de faire parler à la meuf pour euh, qu'elle me dise « Tu veux bouger ?» <rire> Oh Mon animal compagnie Ah, ok Welcome to my mind Donnez-moi plus de puissance <rire> Oh, trop bien Bon, bah, c'est l'heure de planter hein Allez, plante En plus, vu que sur pseudo, c'était fan, moi, je voulais chercher, euh, quand même, la mission 1 de fan sur Google, et du coup, je trouvais sur fanfiction. Ça commence bien, le jeu Pourrais-tu me prendre cette note pour... Hein, et me rapporter quelque chose à boire Allez, on va voir notre copain qui en a volé le fric <rire> Si vous faites une petite course pour moi, je verrai ce que je peux faire. Rien de bien important la commande de Rowan. Apporte ça, euh, les filles. Une lettre pour les filles! Ouais! J'ai mon animal compagnie. Je vais arrêter la vidéo ici. <rire> ouais! Lettre pour fans. <rire> ça, c'est une lettre pour vous, les fans. <rire> Coucou! Eh ben, il n'avait pas besoin d'être aussi franc à ce sujet. Eh ben, pipe là! Tu as de la chance que j'ai bon cœur, sinon je pourrais garder ton animal en répressé. Ouais Euh, ouais. Donc il faudra que je le mets ici. Waouh Blanche Hé, hey, il ressemble à mon chat Coucou, mouchou Waouh, trop bien Tu es sûr que tu aimes cette position <rire> Renommer. Ah, un peu temps temps pour renommer les personnages <rire> Je veux te renommer les fans Voilà. Ouais Tu sais quoi Je suis fatigué d'attendre cette récolte. Oh, la pute Elle me passe de l'eau magique Bon, bah, du coup, je vais utiliser ça dessus, hein. Waouh. Oh, yes c'est tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir terminer mon esprit. Max. Oui. Moi, c'est ta licence, je je, rigole, je crois. C'est donc Machimien qui euh, t'envoie au sujet de cette orange. C'est un peu difficile, mais ça devrait t'aider à familiariser avec le village. Utilise ce dispositif de marquage pour délimiter les terres réservées à la construction de ta grange. Il enregistre toutes les shorts de toutes les tailles T'as vu les... la pointe C'est exactement pareil Plante ton dispositif de marquage dans le sol Et faisant attention à le... de le mettre au bon sens Et tu le seras à la bonne ça... là. Bon vous savez quoi euh, Je pense que je vais faire ça Si vous voulez voir une suite bah... Voilà Dites-le moi. <rire> ah, il est affamé le petit mouchou. hein, Comme euh, mon vrai chat. Pour vous résumer, il y a moins de vidéos car je suis concentré avec mes études. Et ensuite, je suis concentré avec euh, Twitch. Donc, euh, si certains ne connaissent pas Twitch... Le lien sera dans la description, donc comme ça on peut interagir avec vous, je fais souvent des lives pour m'amuser avec ma communauté, voilà. Et ensuite, en plus, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a par exemple le Sonic Mania, la troisième partie qu'il faut que je termine. J'ai déjà enregistré le gameplay, mais il faut que je commence le montage. Le Star Trek de Hugo Zami, je le ferai avec un peu plus de décalage, je ferai un autre montage en attendant, mais il sortira avant 2010, la fin de 2018. Et puis voilà, allez, sur ce on va dormir. Allez, bon dodo, je suis déprimé à dormir. <rire>